Ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, tranquille. Et voilà, ce soir, la Ligue des Champions était de retour et on a eu le droit à deux matchs d'anthologie, mais on va se concentrer sur le match dont tout le monde parle et va parler pendant des décennies. Parce que là, aujourd'hui, il y a un record qui a été battu. Liverpool recevait le Real de Madrid, Liverpool a mené 2-0, Liverpool a perdu 5-2. On est où Hein on est au football ou on est au basketball ou bien on est au tennis, je sais tes matchs. Comment tu peux m'expliquer que Liverpool, grande équipe historique, reçoit le Real Madrid, grande équipe historique et se fait littéralement fariner, mariner, fracasser. Oh là là, ligoté, asphyxié, étranglé, ça a été du grand n'importe quoi. Mesdames et messieurs, Liverpool pensait avoir fait le break. Ils ont mis un but. Ensuite, ils ont dit, bon, là, il faut qu'on se mette à l'abri. On fait le break, on met deux buts. Le Real Madrid a dit, attends, vous avez oublié que nous, on fait du break dance. Vous n'avez pas vu notre petit Vinicius Junior, dès qu'il se met à danser le break dance, on n'arrête pas de le critiquer Nous, on connaît comment ça se passe. Vous allez vouloir mettre deux buts. Nous, on va en mettre un, deux, trois, quatre, cinq. Liverpool commence à pleurer. Le stade commence à pleurer. Vous avez vu quand l'hymne de la Ligue des champions a commencé à trembler dans le stade, comment les supporters ont eu la rage et ont commencé à siffler. On n'entendait même plus la musique. Cette belle musique que nous, on aime bien entendre. Et ça les champions Mais là, tout ce qu'on peut dire, c'est que Sadio Mane, il n'est pas parti simplement de Liverpool. Il a quitté Liverpool avec tout le talent, la finition, la cohésion d'équipe, les clés du vestiaire, les clés... De, de, de la conscience de chaque joueur. Plus personne s'est joué à Liverpool. On a l'impression que c'est Sadio Mane qui entraînait, qui donnait de l'eau, qui nourrissait toute l'équipe. Ils n'arrivent plus à courir. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Cinq buts en Ligue des Champions. Tu te rends compte Il y a des records qui ont été battus. C'est la première fois qu'une équipe menée 2-0 finit le score, finit le match avec trois buts d'écart. Tu te rends compte Une équipe menée en Ligue des Champions, phase finale, « Remonte !»« Fracasse !» Mais non, mais les Espagnols, vous et vos trucs de remontada, va falloir nous expliquer. Ça vient d'où Est-ce qu'il n'y a pas une boisson remontada que vous avez inventée et que là, dès qu'il y a un truc qui se passe, vous arrivez à remonter Bon, peut-être que les Anglais vont se, tr vont se trouver une remontade, hein? au lieu d'une remontada, une remontade. Ben là, on ne sait pas, hein? tout est possible. Le foot, ça va du, du, de, de gauche à droite. Hein? Quand tu as vu 2-0, tu t'es dit « Oulala, le Real de Madrid, c'est n'importe quoi !» Tu t'es dit, voilà, euh, je connais quand le Real Madrid joue comme ça, et franchement c'est terminé. Mais qu'est-ce qui s'est passé Ils ont enlevé le petit truc qui les dérangeait, et ils les ont frappés Vinicius Junior s'assoit littéralement aux côtés des top 5 du monde. On va pas se mentir. Regardez. Deux buts, une passe décisive. Karim Benzema, il n'a pas encore pris sa retraite. Hein. Faites attention. Hein. Donc là, il va falloir qu'on le rappelle, parce que là, c'est du grand n'importe quoi, comment il est fort. Ah ouais, ben, bah vous pouvez dire ce que vous voulez. hein Ceux qui sont pas contents, ils ont qu'à euh, aller changer de, de de pays, changer de changer. Hein? Changer? Vous voyez pas comment ils jouent? Hein? On va se priver d'un joueur comme ça? On va prendre des bambins? Non.